Bienvenue sur une autre vidéo de youtube team au cours de cette vidéo nous parlerons sur ce script que vous voyez sur cette image, comme vous pouvez créer le voc ou le modifier ou faire plutôt une écrasition parce que ça c'est la démo que je vous ai fait pour vous, pour vous montrer comment on peut créer son, créer son, son site web. Mais ici est un démon. Je peux créer mon site web sur une collaboration qui me permet moi et l'utilisateur d'interagir. Mais ici, c'est juste euh, sur les rubriques du carré, du cercle et plusieurs grandes histoires. Alors, si je veux créer ce qui doit permettre à toute personne de pouvoir pouvoir alors partager ma vidéo, partager mes images, partager mes incros et mettre euh, un SMS en bas pour l'envoyer et lui dire voir ça, faire ceci ou créer des démos de jeu ou jouer, interagir ou jouer hein, avec mon site web. Alors, aujourd'hui, sur cette vidéo, vous voyez juste des incros qui sont faits. Ici, c'est des incros qui se fait de telle façon que vous voyez son fonctionnement rubicial. alors toi tu veux faire le tien et vous voyez bien des images en hd et vous voulez faire le voc pour que des rubriques se passent. mais vous voulez interagir créer un site web pour mettre des vidéos créer pour mettre des images de telle façon et c'est très rigolo que moi j'ai fait ça fier. Lors où je vais faire sa démo, mais si vous voyez sa version proprement dit, alors c'est chiquement dit. Sur notre vidéo, je vous montrerai comment tout ça sert franchement, dit sous véritable. Mais je vous montrerai. les scripts de cette démo directement. Couvre-moi sur cette script sans plus tarder. Et d'où vous voyez, c'est ce script qui a été fait et qui n'est pas tellement dit franchement du mais ici c'était un langage effectif du type css et du javascript et html alors vous voyez bien ces mini culcœur pour mettre pour insérer des images d'où je vous fais la description directement vous voyez bien ici qui est la version du html utilisé et qui est aussi effectué sur Android. Vous voyez bien son méthane qui vous dit que c'était EFTER 8 qui est couramment utilisé par le HTML5. Le IDEN qui s'ouvre directement ici pour interpréter le CSS et le JavaScript qui se referme directement pour dire ça se termine ici. Alors, le bois du souffle pour mettre le corps du devoir sudo que qui ont vu ma formation du j'ai formation HTML et qui peuvent franchement comprendre. Parce qu'aujourd'hui, je vous fais juste des incro. Alors, vous voyez bien, c'est diverses qui sculpture son style qui revient directement sur son CSS qui est de 500 pixels à 600 pixels. Alors, ce rubrique manque que. C'est en HD. D'où ces images, sert ces, ces scripts qui sont mis qui permet de dire c'est l'image qui vient des menu et que son nom est de cela et que son extension vient de JPJ. Alors, quand lors vous cliquez, vous allez sur l'effet, sur le currier JPJ, qui est directement une image encore proprement dit, lors où vous venez encore ici qui vient du menu qui est le nom de Karine, et qui est d'une station JPJ, lors où vous cliquez l'effet se met directement en carré et ici qui continue toujours à dire les mêmes choses lors où vous cliquez l'effet s'effectue d'où il est en carton. Alors, là où vous avez déjà mis tous ces incro, n'oubliez pas de le fermer pour dire ce corps ici est fini. Parce que vous l'avez ouvert ici, il faut le fermer là pour que vos page aient de la structure. Vous ouvrez directement ici pour mettre ces différents points de structure et de pixels. N'oubliez pas de mettre le canvas qui est une structure franchement Explorer et qui est donne une forme à le Java et le HTML et le CSS directement le HTML5, d'où vous le fermez et vous fermez le body qui s'arrête ici et vous mettez le HTML et vous fermez cette balise. Cette vidéo est pour toute personne qui veut se lancer sur ce type de langage et qui veut le être franchement apprendre la programmation web et devenir demain futur programmeur nous revenons directement sur notre écran rubrique nous revenons directement sur notre écran rubrique comme vous l'avez entendu qui est sur jar d'espère qui s'effectue directement comme ça lors où vous cliquez vous verrez bien que il fait semblant de se charger là et Lorsque vous avez déjà fini, n'oubliez pas de me mettre un bon pouce et de me mettre un bon pouce et de pouvoir profiter franchement de cette vidéo là. Et là où tous ces scripts sont déjà complets, vous pouvez partager les mecs en ligne. Merci.